Le journal. Merci encore de suivre la radio-télévision nationale congolaise. Bonjour, bon réveil à toutes et à tous. Il est 7 heures. Vous suivez le premier point d'information de ce vendredi 14 avril 2023. On démarre cette édition au Palais de la Nation, le président de la République, Félix Antoine Tissékédi, recevait hier son homologue suisse Alain Berset. Les deux personnalités ont évoqué ensemble quelques sujets d'intérêt commun, ainsi que la question relative à l'aide humanitaire au profit des populations déplacées de l'Est de la République démocratique du Congo. Détail explications avec Patrick Michel Moukoui. Il porte en lui l'hospitalité légendaire de toute une nation au moment de recevoir son homologue. Kinshasa a déroulé ce jeudi le tapis rouge à Alain Berset, président de la Confédération Helvétique, en mission officielle en République démocratique du Congo. De l'exécution de hymnes nationaux au passage de troupes en revue, l'homme de ta Suisse a pour sa toute première visite officielle reçu les honneurs dus à son rang. Placé sous le signe de l'aide humanitaire... Le séjour du président Bercé est très peu ordinaire dans la mesure où intervient la veille de la prise de la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies par la Confédération suisse. Le président Félix-Antoine Tshisekedi et son hôte ont pris le temps qu'il fallait, plus d'une heure, pour poser les bases d'une redynamisation de la coopération entre les deux pays. Face à la presse, les chefs d'État éclairent la lanterne sur les termes de leur discussions. Évoquant la guerre d'agression rwandaise et l'avenir de la région, le président Félix-Antoine Tshisekedi persiste droit sur sa ligne. Il n'y aura pas de négociation avec le M23. C'était une agression. Ce groupe a été manipulé par le Rwanda dans le but simplement de, de déstabiliser la, la région pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec euh, l'insécurité du Rwanda, parce que ce prétexte euh, du soutien de la RDC au FDLR est fallacieux. Si ceux qui nous ont fait cette guerre soutenue par le Rwanda sont des Congolais comme ils l'affirment, ils devraient normalement accepter de, de rentrer dans ce processus euh, de désarmement, démobilisation et réinsertion et rentrer à la vie euh, civile. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. La Confédération suisse, quant à elle, refuse de se positionner en donneur de laissons aux problèmes de la République démocratique du Congo, mais ne tergiverse pas quand il faut condamner la menace de son intégrité territoriale. La solution doit venir, doit venir de la région et des pays eux-mêmes. Bien sûr, avec un accompagnement et peut-être un suivi, si vous le souhaitez, de notre de notre part, mais nous ne sommes certainement pas là pour dire euh, à la République démocratique du Congo comment est-ce que ce problème doit être résolu. Plutôt au contraire pour, dans le fond, apporter un soutien, une visibilité, une présence pour porter ce débat sur le plan international, aussi dans le cadre du, du Conseil de, de sécurité. Et nous sommes très très attachés, évidemment, à l'intégrité territoriale euh, de tout pays. Et cette intégrité territoriale signifie simplement qu'il n'est pas acceptable d'aucune manière qu'un autre pays intervienne sur, le, sur les territoires d'un pays, pays souverain. Le séjour congolais de Alain Berset prévoit une descente dès ce vendredi dans l'est du pays, notamment dans les camps des déplacés. Ce qui lui permettra d'avoir une vue générale du désastre humanitaire, conséquence première de la guerre d'agression injustement imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda autrefois. Pays amis. Créé en 1943, l'Académie des beaux-arts de Kinshasa, cet institut d'enseignement des arts visuels et des arts appliqués à fabrique des talents. Trois jours après son alerte aux incendies, il a été honoré par la visite du président suisse Alain Berset et passé par là HIER, où il a clôturé sa journée en visitant des ateliers de fabrication des œuvres d'art et quelques euh, salles d'exposition. Euh, Rachel Fouto et, et Dadi Ndala pour le reportage. Et bien chargé pour le président de la Confédération Helvétique Alain Berset. Après un tête-à-tête -tête avec son homologue, le président de la République, Félix Antoine tusekedi Chilombo au Palais de la Nation, Alain Berset s'est immédiatement rendu au Palais du Peuple où il a rencontré le président de deux chambres du Parlement. Peu après, les cortèges du président suisse s'est dirigé à l'Académie des Beaux-Arts. Il a été accueilli par quelques membres du gouvernement, notamment le ministre des enseignements supérieurs et universitaires, Moïne Donzangui, la ministre des cultures et arts, Catherine katungou ainsi que les comités de gestion de cet alma mater. Le président de la Confédération suisse a visité les trois grands ateliers des départements de sculpture, de photographie et de peinture. Il a également visité deux salles d'exposition de œuvres d'art fabriquée par les étudiants, ému par cette visite du président suisse Alain Bercy, le directeur général de l'Académie des beaux-arts s'est dit heureux de cette visite qui vient une fois de plus repositionner cette institution des arts en République démocratique du Congo. Je suis fier de ce qu'ensemble nous avons pu accomplir jusqu'ici à l'Académie des beaux-arts, repositionner cette institution comme une école d'excellence d'enseignement d'art en Afrique. Non, je crois qu'il y a quand même l'alignement des planètes. Il y a eu ce contact avec l'école cantonale des arts de Lausanne. Un tableau illustrant la personne du président de la Confédération suisse, Alain Berset, lui a été offert à l'issue de sa visite de travail. À la chambre haute du Parlement, le président Modeste Baratilou Kwebo était avec une délégation malienne du Sénat. L'audience a été suivie pour nous par Sandra Nenghi. Cette délégation est à Kinshasa pour expliquer aux autorités congolaises le bien fondé du changement de la constitution malienne actuellement en cours d'élaboration, mais aussi pour sensibiliser la communauté malienne vivant à Kinshasa de s'approprier des réformes en cours dans leur pays. Parmi les réformes en cours figure le changement du Parlement actuel du Mali, qui n'est composé que de l'Assemblée nationale et qui, au terme de la réforme en cours, comprendra aussi le Sénat. L'objectif étant de doter leur Parlement de deux chambres. S'inspirant du modèle congolais, Mamadou Diakité a mis à profit son séjour à Kinshasa pour recueillir les conseils du bureau du Sénat congolais sur le fonctionnement de cette institution et solliciter son accompagnement dans la mise en œuvre de cette importante réforme dans son pays. Je suis à RDC pour expliquer aux Maliens résidents à RDC le contenu de ce document et dans ce cadre. Nous souhaitons un Parlement à des chambres, tel n'était pas le cas jusqu'ici, et nous avons en vue donc un Sénat modèle, votre modèle certainement, et j'ai souhaité avoir des conseils pour les, les lois organiques qui vont venir, tout en insistant en remerciant le peuple congolais pour tout le soutien, l'assistance qu'il porte aux Maliens résidents à décès. Dans une ambiance conviviale, Modesto Bahati Lukwebo et Mamadou Satiki ont échangé des cadeaux pour sceller leur amitié. La délégation malienne s'est dit impressionnée de voir le bureau du Sénat de la RDC respecter le genre avec la présence de trois femmes. Ce sont les sept membres qui composent le bureau de la Chambre haute du Parlement. Il faut noter que quelques sénateurs membres de la commission chargée des relations extérieures du Sénat congolais ont également pris part à cette rencontre. Autre fait de l'actualité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, a eu une série d'activités et ce programme chargé nous est détaillé dans ce reportage. La lutte contre l'insécurité alimentaire à le dans l'espace Grand Kassai était au cœur de discussions entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur avec le ministre de l'Agriculture. José Mpanda Kabangou était venu présenter au numéro 2 du gouvernement les problèmes des raretés des produits de premières nécessités, notamment les maïs, dans cette partie du pays en vie des solutions idoines. Très sensible aux questions de la vie de la population, Maître Peter Kazadikankondé a fait des propositions concrètes à son collègue de l'agriculture pour juguler l'insécurité alimentaire. Je vais pouvoir euh, présenter ça au niveau du conseil des ministres, notamment les premiers ministres pour qu'ils soient au courant et on va pouvoir prendre des mesures rapidement pour qu'on puisse euh, assister la population euh, et anticipativement pour euh, qu'on n'ait pas de problèmes liés à, à l'insécurité alimentaire. Selon les nouvelles accords cadre signés entre les saint sièges et le gouvernement de la République, l'église catholique romaine dépend du ministère de l'Intérieur et non de la justice comme auparavant, le secrétaire général de la conférence nationale épiscopale du Congo, Monseigneur Chouli, était venu échanger avec les patrons de la territoriale congolaise sur les préalable de la mise en œuvre de cet accord. Il y a des attentes de la part du ministre de l'Intérieur, notamment l'exécution de la mesure de mettre en place un bureau au sein de son ministère pour gérer les entités ecclésiastiques et échanger avec lui. Euh, sur la situation générale dans la mesure où nous sommes appelés à travailler la main dans la main pour le bien de la population. Le bureau politique du parti Lumumbi signifié Palou et Willy Makashi a été aussi reçu par celui qui a la charge des partis politiques en République démocratique du Congo. La Turquie affiche sa collaboration avec la République démocratique du Congo. Ce mardi, le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba a échangé avec l'ambassadeur turc, la ténor de cette rencontre, dans ce reportage. Avec la délégation de l'ambassadeur extraordinaire et chef d'émission de l'Union Européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Châtaignier, il était question pour les diplomates européens d'échanger sur la coopération entre l'Union Européenne et la République démocratique du Congo. C'était pour moi l'occasion de l'écouter sur ses priorités, sur ses ambitions pour la réforme de la DFRDC, des, des forces armées de la République démocratique du Congo, et de lui présenter un petit peu ce que nous pouvions faire avec lui. Et Jean-Marc Châtaignier... Dit soutenir les efforts pour le retour de la paix dans l'est de la république démocratique du congo un autre hôte de marque chez le vice-premier ministre ministre de la défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo il s'agit de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république turque Murat Ouku. au sortir de cette entrevue le diplomate turc Murat ouku a fait les points. je suis ici en épaulant euh, ce dossier très important très euh, primordial je dois dire euh, pour, pour la RDC et c'était aussi une occasion pour nous de présenter les états des lieux au niveau de nos activités de coopération entre les deux côtés. Parce que, comme vous le savez, en ce qui concerne la coopération turco-congolaise, le volet sécuritaire a une signification très particulière. Et je dois dire parce qu'entre autres, les deux pays font face à des défis similaires au niveau des menaces asymétriques. L'hôte du vice-premier ministre s'est dit flatté d'avoir trouvé un interlocuteur attentif. À en croire, les observateurs, la Turquie entretient de bonnes relations de coopération dans plusieurs domaines avec la République démocratique du Congo. 33e réunion à Nairobi du comité d'appui technique de l'accord cadre d'Addis abeba pour la paix, sécurité et la coopération en République démocratique du Congo. Le côté congolais a été représenté par le coordinateur du mécanisme de suivi, nous dit Robert Naiti -Sissip. Le comité d'appui technique de la COCAD d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la république au du Congo et la région de Grand Lac est à sa 33e réunion à Nairobi, capitale du Kenya. Réunion tenue du 12 au 13 avril 2023. Le mécanisme de suivi de la COCAD est bel et bien représenté à cette réunion. Par son coordonnateur Claude Ibalanqui et Colomba. Les participants ont adopté l'ordre du jour et passé à l'échange sur les développements politiques et sécuritaires dans la région de Grand Lac, y compris la mise à jour sur les processus régionaux des dialogues. Les coordonnateurs du mécanisme de suivi de la COCAD, Claude Ibalanqui et Colomba, se félicitent des avancées sur le processus de paix mené par la communauté d'Afrique de l'Est et surtout la médiation angolaise. Parmi les premiers résultats début, il y a notamment du début des références progressives il 23, qui malheureusement reste encore présent dans les environs des plusieurs positions militaires qui <coughs> ont dans les montagnes, tout en renforçant d'autres positions. Avec le processus des Nairobi 1, 2 et 3, la majorité des groupes armés est favorable au programme de désarmement, le programme PNDRCS. Dès l'ouverture des travaux, l'envoi spécial des Nations Unies dans la région de Grand Lac, Wang Xia qui est revenu sur le mandat du comité d'appui, espère voir la paix revenir à l'est de la république démocratique du Congo. Les participants à la 33e réunion du comité d'appui technique ont fait un état des lieux de la mise en œuvre des décisions. De la dixième réunion des hauts niveaux du mécanisme régional des suivis de la COCA daddis Abeba tous veulent que les mesures soient prises pour s'attaquer à l'exploitation illégale et commerce illicite des ressources naturelles dans la région de Grand Lac. L'amélioration des conditions de travail au sein de l'administration publique est l'une des priorités du gouvernement à travers le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, l'exécutif national, national devant le syndicat de l'administration publique, a pris l'engagement de payer en temps voulu le personnel de l'administration publique. Nadine Kilosho, Cédric Kenina, nous en parle. Le gouvernement a réitéré son engagement de payer les fonctionnaires de l'État dans le délai. Cette assurance a été donnée aux délégués syndicaux de l'INAP lors de la réunion tenue le jeudi 13 avril 2023 par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, mandaté par le premier ministre chef du gouvernement, cela en présence des vice-ministres des finances et du budget. Rassurés, les délégués syndicaux de l'INAP ont pris acte de l'engagement du gouvernement de garantir la normalité des paiements des fonctionnaires de l'état on ne va plus connaître ces retards c'est l'engagement que le gouvernement vient de prendre ici devant nous que le mois d'avril par exemple va être payé au courant du mois d'avril qu'on ne va pas entrer au mois de mai avec les arriérés nous sommes donc bien informés et nous allons nous aussi informer nos membres pour qu'ils s'apaisent ils viennent de prendre l'engagement au moment où nous vous parlons, c'est que nous devons dire à nos membres, inviter tous les agents et fonctionnaires de l'État au calme et à continuer à vaquer à leurs occupations. À son tour, le président du comité suivi paye a martelé sur les dispositions prises par le gouvernement pour garantir les paiements des fonctionnaires de l'État sur toute l'étendue de la République. En ce qui concerne précisément les mois de mars, les dispositions ont été prises. Toutes les banques ont été servies à ces jours. Il ne nous reste plus qu'une partie de la rare banque que nous comptons finir au plus tard le lundi soir. Et les dispositions ont été prises, les instructions claires ont été données aux responsables concernés par la paie des agents fonctionnaires de l'État pour que le mois d'avril et les mois qui vont suivre puissent être payés dans le meilleur délai. Le gouvernement s'est inscrit dans une logique de, de payer les fonctionnaires correctement. Et aussi de faire en sorte que le retard constaté au mois de février et mars ne puisse plus se reproduire. Dès ce lundi, nous allons finir la paie du mois de mars et nous allons très bientôt commencer celle du mois d'avril. Engagement pris. Instructions données, mesures d'encadrement mises en place, le gouvernement de la République sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, a rassuré les délégués syndicaux de l'INAP de la mise en œuvre de tout le mécanisme pour garantir la régularité de la paie des fonctionnaires de l'État. Il poursuit sa visite dans la province du Sud-Kivu. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kaméré a conféré hier avec une délégation de la Fédération des entreprises du Congo la subsistance dans ce reportage signé à Nimbalaka. Cette réunion a permis au vice-premier ministre, au ministre de l'économie nationale, Vital Kaméré d'être informé sur les doléances des membres de la fête du Sud-Kivu. Évoilée dans un mémo par Joyeux Baïdi Kamirindi, président du Conseil provincial de la fête du Sud Kivu. La relance des activités portuaires au port de Bulungu, la chute de la production provinciale dès lors, aussi les coûts très élevés des dédouanements sont là les difficultés que rencontrent les partenaires du gouvernement. La FEC Sud qui vous suggère une formalisation dans l'adaptation des coûts de la douane en sollicitant une réduction du taux appliqué et des tarifs douaniers. Le patron de l'économie nationale promet de transmettre ses doléances aux membres de l'écofine du gouvernement et au président de la République, Félix Antoine Tisséke de Chilombo. Je vais donc les remettre au président de la République et au Premier ministre. et J'en ferai distribution à mes collègues de les... l'écofine et d'autres secteurs tels que les mines, l'agriculture qui sont conservés. Nous voulons travailler en partenariat sincère pour que le peuple congolais voit effectivement les dollars baisser, les marchés inondés, c'est ça le secret, avec la diversification de la production, les prix vont baisser. Faites-nous confiance, nous sommes le premier acteur avec la l'AFEC, mais la population elle aussi est actrice. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale a annoncé l'organisation d'un forum économique à Kinshasa où vont participer les opérateurs économiques de la FEC de toutes les provinces et tous les décideurs de l'économie pour signer un contrat de partenariat entre la FEC et le gouvernement central pour que toutes les décisions à venir soient trouvées de commun accord, notamment sur les taux qui pourraient y être appliqués dans les secteurs économiques. Visite d'inspection à l'usine des montages des bus, elle a été effectuée par le ministre des Transports, Marc Kila. 30 ans après les événements malheureux des pillages en RDC, qui ont notamment vu la capitale congolaise perdre tout son prestige industriel, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est en train d'impulser une dynamique nouvelle dans l'industrie automobile. Suivant sa vision... Le gouvernement avait signé à travers le ministère des Transports un contrat de commande de 230 bus Mercedes pour Transco avec la firme Air, et négocié l'installation de l'usine de montage des bus à Kinshasa. C'est dans ce cadre que le ministre et vice-ministre des Transports voient des communications et des désenclavements Marc Ekila et Serafine Kiloubou ont effectué une visite d'inspection dans les installations de Suprême Automobile. Je vous assure que je suis très satisfait. Du moins c'est un projet qui est déjà assez avancé. Nous aurons une fois de plus dans ce pays et alimenté industriel, où nous savons que nous n'avons plus d'industrie. Nous aurons une nouvelle usine où on va procéder au montage des bus sur place. C'est là, c'est à l'actif du gouvernement Samalou Kondé, c'est aussi à l'actif du président de la République qui veut que les Congolais puissent redécouvrir à nouveau ce que c'est l'industrie. Les deux membres du gouvernement ont assisté au briefing sur la structure organique de l'entreprise, à la protection du plan d'action avant de visiter la section des services après vente, la salle de production, la salle de peinture et les tests de fuite d'eau. C'est ici que seront montés et livrés les bus Transco pour la mobilité des populations congolaises que sera lancée officiellement la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Service de la République démocratique du Congo. Cette chambre vise entre autres à jouer la médiation pour la résolution des conflits des entrepreneurs et opérateurs économiques dans le climat des affaires et domaines économiques. Emmanuel la commissaire. Une nouvelle structure dans la promotion des affaires par la mise en commun des efforts. La Chambre de commerce, d'industrie et des services de la RDC se positionne comme organe de médiation et d'arbitrage pour la résolution des conflits entre hommes d'affaires tirés vers le haut les compatriotes qui sont en bas de l'échelle en leur proposant des solutions, en les encadrant et les accompagnant. Nous sommes une chambre euh, multilatérale, ouverte sur le monde. L'entrepreneur congolais, l'homme d'affaires congolais, le commerçant congolais sera placé au centre des préoccupations de la Chambre. Nous nous apportons un nouveau concept, un nouveau modèle de fonctionnement. L'idée principale, c'est d'aider nos membres à grandir. C'est un nouveau concept et nous voulons le faire en étant ensemble. Ce qui se passera demain, le lancement officiel de la Chambre de Commerce. D'industrie et de services. La Chambre de commerce, d'industrie et de services ouvre ses portes aux opérateurs économiques œuvrant à RDC ou à l'étranger dans divers secteurs. En santé, une nouvelle firme a vu le jour dans le secteur de la santé. Il s'agit de Agi Pharma, une structure qui met euh, sa pierre à l'édifice dans, dans le développement de ce secteur. Yvette Maroutima. Les logos verts et blancs dévoilés, la branche pharmaceutique HG Pharma prend place dans les cercles de l'industrie pharmaceutique naissante de la République démocratique du Congo. Le but pour son initiateur, Arish Jaktani, est de passer progressivement du statut des fournisseurs en gros des médicaments de qualité à celui des fabricants de ces produits localement, question de diminuer les coûts de production et améliorer la prise en charge sanitaire. Les responsables de cette nouvelle firme, Coco Buanakitoku, parlait des objectifs poursuivis. Agipharma est un importateur et un distributeur de médicaments en République démocratique du Congo. La RDC est un grand pays avec une forte démographie. Les besoins en médicaments sont vraiment énormes. Alors Agipharma apporte une solution. Agipharma vient aussi participer, vient mettre sa pierre dans les développements du secteur pharmaceutique en République démocratique du Congo. De par mon expérience en tant que pharmacien, je sais que nous apportons la qualité à un prix raisonnable. Par ailleurs, médecins, pharmaciens et les personnalités du secteur de la santé ont pris part à cette cérémonie. Pour y arriver, HG Pharma a dans son pipeline des produits en développement dans ses laboratoires en vue de répondre aux questions qui touchent à la santé communautaire. L'Institut supérieur pédagogique de Wimbonyama de la province du Sankourou en feu, il y a quelques temps, le sénateur Léonard Sheokitunou vole au secours aux étudiants du cet établissement public. C'est dit Kenina. C'est un ouf de soulagement pour les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de Wimbonyama dans le Sankourou dont les bâtiments administratifs et le centre informatique ont été récemment l'objet d'un incendie présumé criminel. Incendie qui a ravagé, comme on le voit ici en image, plusieurs dizaines d'ordinateurs et tout l'édifice, entraînant le blocage fonctionnel général. Après les cris de détresse de la population de Lumumbaville, où se trouve cette institution, et de la communauté estudiantine, un acte de solidarité vient d'être posé par un des dignes fils de ce coin, Léonard Chiokitundu. Le sénateur, élu du Sankourou, a totalement pris en charge la réhabilitation du bâtiment administratif de l'ISP Wembonyama comme première étape avant le renouvellement prochain du matériel informatique. Je ne pouvais pas rester indifférent. Le débit qui m'a été présenté relève de près de 12 millions de francs congolais. Alors, moi j'ai décidé 5200 dollars. C'est le chèque que je suis venu remettre à l'évêque pour euh, la direction générale de l'Institut supérieur et pédagogique euh, de Mabriana. Monseigneur Daniel Lunguet, évêque de la 28e communauté méthodiste de la région dite Congo-Centrale, a reçu mercredi 14 avril 2023 à Kinshasa le chef du sénateur Léonard Cheoukitundou avant de le remettre au DG de cet institut, le professeur Sylvain Louolo, présent à Kinshasa. Tous les deux ont exprimé affectueusement. Leur gratitude au sénateur Léonard Sioukitundou pour ce geste qualitatif. Parlons de cette sensibilisation sur les actions du chef de l'État par le président communal de Kinshasa de l'Union des valeurs Tisekedi. Zachary Zangoura a également appelé les membres de cette formation politique euh, de, à soutenir la candidature euh, de Félix Tisekedi aux élections de décembre 2023. Joël K.M. Parti Patrick Kachala ont signé ce reportage. C'est une matinée politique qui a réuni plusieurs cadres et militants de l'Union pour des valeurs tchisekédistes UVT. Rencontre organisée par le président communal de Kinshasa de l'UVT, Zachary Zangoura, le but est de sensibiliser les membres de ces partis à communiquer sur les réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilomo, mais aussi partager les valeurs selon la vision de l'UVT, avec le patriotisme comme socle de toutes choses. Dans la salle Mongita, située dans la commune de Kinshasa, plusieurs interventions explicatives ont été données par Mme Lydie Patricia Lukeba, présidente provinciale de Kinshasa, et Ben Kabeka Bantu, vice-président et autres cadre du parti. Nous sommes en train de réanimer, de motiver notre base qu'il reste debout pour faire relire le chef de l'État, Félix Antoine, qui du mot. C'est sous une ambiance chaleureuse qu'a pris fin cette cérémonie où l'on pouvait entendre en boucle, Fati, candidat unique. Et cet atelier de sensibilisation pour soutenir le processus législatif sur la proposition de loi du député national contre le tribalisme, euh, le racisme et la xénophobie. Les travaux se sont déroulés en collaboration avec la Commission droits de l'Homme et le programme des Nations Unies pour le développement, le point avec Mamita Bangoulou. Depuis 16 septembre 2020, l'honorable Gary Sakata avait initié la proposition de loi contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie inscrite au calendrier de l'Assemblée nationale en 2021. Aujourd'hui, ce sujet a occupé une place de choix au cours de l'atelier des sensibilisations des députés sur l'urgence qui s'impose pour son adoption. Les travaux se déroulent sous la direction de la Commission permanente des droits de l'homme de l'Assemblée nationale avec la collaboration du CNID à travers son pilier de la stabilisation et la résilience. Selon le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, les questions des organisateurs de cet atelier touchent à la paix. Cette proposition fait partie des priorités de la Commission permanente des droits de l'homme pour la session de mars 2023. L'ambition de la Commission est de faire en sorte que cette loi soit adoptée avant la fin de la législature pour qu'elle soit promulguée par le président de la République dans le cadre de la mise en œuvre de ces processus de l'adoption de lois contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie. Il est urgent que cette loi soit prise en compte lors des prochaines sessions. Nous devons renforcer la cohésion, l'unité, éviter tout ce qui peut diviser le peuple congolais. Il est important que nous puissions, nous comme représentation nationale, doter le pays d'un cadre légal qui manque. Parce que les textes qui existent aujourd'hui datent de très très longtemps et ce sont des textes qui mettent l'accent sur la répression. Or, nous pensons qu'il faut mettre l'accent sur la prévention. La coopération suédoise a également mis sa main dans la pâte en vie de la réussite de cette activité et du projet de la stabilisation de la RDC. Cette loi doit être dirigée par les nationaux, doit être soutenue par tous des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux importants. Fin de ce journal réalisé par Poupechomou Benga, Mamit Tabangoulou. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Henri Alimassi, et Mille Zola, Anegalia pour la touche technique. Le prochain rendez-vous avec l'actualité est fixé à tout à l'heure à 13h30 dans une présentation d'Eric Kabamba, client de suite des programmes de sur TNC.